Nous nous sommes réveillés d'un cauchemar, pour plonger dans un autre. Pas sur notre terre à l'agonie. Mais dans un endroit bien pire. Enoch était notre dernière chance de trouver un nouveau foyer. Mais ce que nous y avons trouvé n'a pas sauvé l'humanité. Ça l'a consumé. Nous nous sommes réveillés différents. L'anomalie court dans nos veines, brûlant d'une force... inimaginable. Inok nous prive de notre humanité, mais nous donne tant en retour. Chaque pas nous éloigne un peu plus de ce que nous étions, et nous rapproche de ce que nous devons devenir.